La fonction gamma. Nous avons dit que la fonction gamma était et une fonction qui est définie. Pour tout x réel euh, qui est pour tout x réel positif non nul, euh, gamma de x c'est l'intégrale de 0 à plus infini euh, t à la puissance d euh, t, t à la puissance. Euh, euh, x -1, parce que non, moins 1 correspondant moins p dt on a défini la fonction gamma on avait vu que cette définition c'est une définition qui est bien définie elle est consistante la fonction gamma est bien définie on a déjà montré dans euh, dans la, une, de, une de nos vidéos euh, maintenant nous allons calculer quelques valeurs euh, euh, la fonction gamma. Je vais commencer par 1, 1 est dans R 3 plus. Donc, je vais calculer gamma. Gamma de 1. Alors, pour x égale à 1, on aura ici l'intégrale euh, de 0 à plus infini. Euh, j'aurai T à la puissance, euh, j'aurai x qui est égal à 1. Alors, j'aurai x, ça me donne ici 1 moins 1. 1 moins 1, donc ça me donne 0. Donc, t à la puissance 0, ce ne vient d'autre que 1. Donc, j'aurai tout simplement exponentielle moins t dt. J'ai cette intégrale-là à calculer. Alors, ici, ça, ça nous donne quoi Quelle est la primitive de la fonction exponentielle moins t Quelle est la fonction que je délivre J'ai exponentielle moins t Donc, ça fait moins exponentielle moins t à prendre entre 0 et plus infini. Et ça, ça me donne tout simplement, c'est la limite quand t tend vers la limite quand t tend vers plus infini, l'exponentielle le moins pi, donc je vais ici, un hein, moins limite, limite quand t tend vers plus infini, exponentielle moins pi, et puis, euh, j'aurai le moins qui est ici avec le signe de l'intégrale moins. Donc ça me donne plus exponentiel de, de 0. Et cette limite quand t est envers plus infini, exponentiel moins t quand vers 0. Donc ça, ça me donne tout simplement, c'est à 0 plus 1. Donc finalement, gamma de 1, c'est à valeur 1. Donc la première valeur qu'on vient de calculer, c'est gamma de, gamma de 1. C'est égal à gamma de 1. C'est ici égal à 1. Euh, pour tout x élément de R étoile plus, on avait montré que gamma de, de x plus 1, c'est égal à x gamma de x. On avait montré ça. Et c'est la relation fonctionnelle de, de la fonction de gamma. On avait montré cette relation déjà. Alors, ici, lorsque euh, euh, pour euh, tout entier naturel n hein, euh, plus grand que 2, n supérieur ou égal à 2, un entier naturel euh, supérieur ou égal à 2, donc euh, je suis. Euh, avec ce n-là, je suis effectivement comme n, l'ensemble n des entiers naturels, inclus dans r. Donc, c'est vérifié pour, pour ce n-là. Donc, j'aurai ici gamma de n plus 1. Ça va s'écrit comme n, n fois gamma de n. n fois gamma de n. Voilà, nous avons ça. Et puis... Euh, euh, si je continue à écrire cette relation, gamma de n à son tour, ça va s'écrire comme quoi Ça va s'écrire comme n moins 1 fois gamma de n moins 1. Et gamma de n moins 1 à son tour, ça va s'écrire comme n moins 2 fois gamma de n moins 2. Et si je continue. J'aurai ici gamma de 2, euh, ça va s'écrire euh, comme quoi Ou bien gamma de 3, gamma de 3, ça va s'écrire ici comme euh, celui qui vient après, et donc 2 fois gamma de 2. De et euh, euh, là, point de suspension, gamma de, de je vais prendre gamma de gamma de, de 2 ça va c'est qu'il 1 fois gamma de euh, 1 je vais multiplier membre à membre en multipliant membre à membre j'aurai ça fois ça toute la multiplication ici et je vais ici euh, là je vais ici je vais à ce niveau au lieu de prendre à ce niveau je vais faire la multiplication à ce niveau-là. J'ai fait la multiplication à ce niveau. Donc, je vois ici quoi Gamma de n fois gamma de n 1, -1 jusqu'à fois gamma de 3 fois gamma de 2. Je m'arrête à gamma de 2. Donc, ici, si je vois gamma de n 1, 1. Je peux simplifier gamma de, de 1 moins 1. Ça se retrouve aussi ici. Parce que je vais multiplier ici et je vais de l'autre côté aussi. Euh, là, tout, ici, je commence par n-1, fois n-2, jusqu'à, fois n-1, fois 2 fois 1. Donc, ici, c'est pas n-1. Et ici, ça, ça peut se simplifier, parce que je crois, même quand tu fais des nombres qui sont euh, strictement supérieurs, positifs qui sont positifs. Donc, je peux simplifier sans problème. Ça, avec celui-là qui est à ce niveau. Et ici, euh, je simplifie ça avec 3. Je vais simplifier celui avec gamma de 2. Donc de l'autre côté, ce qui va rester, c'est gamma de n seulement qui va rester là. Gamma de Et, euh, ici, n. Et ici, j'aurai ici n-1. N moins 1 fois n moins 2 fois 2 fois 2 fois 1. Ça ce n'est rien d'autre que factorielle factorielles. Factoriel n moins 1. Et ici. Ce qui reste avec le gamma, c'est gamma de 1 seulement qui va, on a notre gamma de 1 seulement qui est à ce niveau. Alors, à ce niveau, on a seulement gamma de gamma de n on a gamma de n c'est égal à n moins 1, on va prier n moins 1, et puis fois gamma de 1. Et gamma de 1, c'est égal à quoi Gamma de 1, on a déjà montré que gamma de 1 est égal à 1. Donc, gamma de 1 égale 1, donc finalement, gamma de n c'est factoriel, euh, factoriel n moins 1, factoriel 1 moins 1. Donc, euh, voilà, euh, une relation très importante, ça permet d'approcher de, de, de, factoriel, d'interpoler factoriel par la fonction gamma de la relation fonctionnelle de gamma, gamma de x plus 1 égale à x gamma de x pour tout x élément de R étoile plus, euh, nous pouvons euh, calculer gamma de n et gamma de n est égal à factoriel n moins 1. Là, ça nous permet d'approcher factoriel n par la fonction gamma. Et euh, ça, nous pouvons vous donner des exemples pour le calcul de gamma de 1 gamma de 2, gamma de 3, gamma de 4, gamma de 5. Donc on peut calculer gamma pour n'importe quel entier naturel. Donc gamma de n, d'une manière générale, c'est factoriel n-1.